Nommez les robots pour bien les différencier. Alors, la dernière étape fort importante à faire avant d'utiliser vos robots en classe, ce sera de les nommer. Parce que euh, à la réception de vos robots, tous vos robots vont s'appeler Dash. Alors, imaginez euh, que vos élèves en classe souhaitent tous se connecter en même temps. Je vous ai montré tout à l'heure que les robots s'affichent à l'écran. Alors, si vous avez 14 robots en classe qui tentent de se connecter en même temps, vous allez avoir 14 dash qui portent le même nom. Alors, comment les élèves vont faire pour savoir quel robot sélectionner sur leur écran pour être vraiment connecté avec leur robot? Euh, ça devient un peu l'enfer. Donc, pour éviter ça, on va se donner une méthode de travail efficace. Donc, ce que vous allez faire, après avoir connecté votre robot, comme vous pouvez le voir à mon écran, vous allez réappuyer dessus pour accéder à l'écran des paramètres. Alors, voilà, dans l'écran des paramètres. Et vous allez appuyer sur le, la touche orange avec euh, la roue dentée qui se trouve juste en dessous. Alors, c'est ici que vous pouvez personnaliser votre robot. Alors, l'espace d'en haut ici vous permet de renommer votre robot. Moi, à l'école Saint-Joseph, j'ai décidé que les robots allaient tous s'appeler Saint-Jo avec un numéro. Donc, de 5 jours, de 1 à 14, euh, c'est ainsi que mes robots sont nommés. Et pour permettre aux élèves d'identifier le robot, sous la bédaine de chaque robot Dash, j'ai écrit le nombre avec un crayon charpie. Donc, c'est facile pour eux de procéder au pérage euh, lors d'activité. Voilà, pas plus compliqué que ça. Alors, quand vous avez choisi votre nom, vous appuyez sur la petite flèche orange, c'est confirmé. Alors, peu importe euh, sur quelle iPad vous allez travailler, votre robot va toujours porter le même nom. Amusez-vous bien.